Bonjour, Martin, technicien ski et ski de randonnée chez Gleeshop.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir la taille des skis juniors. Les juniors sont en plein apprentissage et en pleine croissance. Il n'est pas toujours très simple de trouver la bonne taille de ski, surtout si vous voulez que les skis fassent plusieurs saisons. On va diviser les juniors en plusieurs niveaux pour trouver la taille de ski adéquate. Pour les juniors en phase d'apprentissage jusqu'à la deuxième étoile, choisissez des skis entre moins 10 et moins 15 cm en dessous de la taille. des skis à peu près au niveau de l'épaule. Ne choisissez pas des skis trop grands, ça risquerait juste de les dégoûter du ski et pas les aider à avoir les bonnes bases techniques. La deuxième année, le ski risque d'être petit, ce n'est pas grave, ça lui permettra d'asseoir ses bases techniques et continuer de se faire plaisir sur la neige. Pour les juniors maîtrisant la technique du virage parallèle, niveau 3ème étoile, vous allez choisir des skis légèrement plus grands, entre moins 5 et moins 10 cm en dessous de la taille. Ils ont les techniques et les bases pour les faire tourner correctement quand la pente devient un peu plus difficile. Et cette longueur leur permettra d'avoir un peu plus de stabilité et un peu plus de facilité sur les bords de piste. Pour les ados et les pré-ados se spécifiant dans une pratique. Piste, hors-piste, freestyle, freeride, Vous allez choisir les skis exactement de la même manière que vous choisirez des skis pour des adultes. J'ai déjà fait une vidéo vous montrant tout ça. Vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo. La dernière catégorie concerne les juniors faisant de la compétition. Deux solutions. Soit ils ont un haut niveau, dans ce cas-là vous vous référez aux directives des fédérations et des équipes de compétition ou deuxième cas, n'hésitez pas à poser la question à leurs entraîneurs qui vont diront selon leur niveau, selon leur pratique et selon leur discipline, quelle taille de ski choisir. Pour conclure, il est simple de choisir des skis pour un junior. Vous regardez un ski dans une fourchette allant de moins 5 à moins 15 cm. Vous choisirez un ski dans la fourchette basse, moins 10-15 pour les juniors jusqu'au niveau deuxième étoile. Et vous choisirez un ski dans la fourchette haute, moins 10, moins 5. Pour les juniors, maîtrisant le virage parallèle et allant sur des pistes un peu plus difficiles telles que des rouges ou des noirs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les pistes